Alors, la phrase correcte qui correspond à chaque dessin, regardons s'il vous plaît. Le soleil brille sur le lac. C'est la même chose ici. La pluie arrose le jardin. Et la neige tombe sur la forêt. Bonjour les enfants, aujourd'hui... On va faire la phrase. C'est une leçon de grammaire. Alors, une phrase, mes chers élèves, une phrase est une suite de mots qui a un sens. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Comme l'exemple de « le soleil brille sur le lac ».« Le soleil brille sur le lac ». Alors, il y a six mots. C'est une suite de mots. « Le soleil brille sur le Lac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il y a 6 mots. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Qui brille sur le lac, c'est le soleil. Que fait le soleil Le soleil brille sur le lac. Où le soleil brille-t-il Le soleil brille sur le lac. Elle commence par une majuscule et fini par un point, un point d'interrogation, ou un point d'exclamation. Alors, cherchons, et sur la leçon d'aujourd'hui, c'est la phrase grammaire. Alors ici, troisième images. D'après vous, est-ce que c'est une phrase Tombe la forêt, la neige sur... « Tombe la forêt, la neige sûre. » Est-ce que vous avez compris cette phrase ?« Tombe la forêt, la neige sûre. » Non, bien sûr, non. Alors, « Le jardin arrose la pluie. » Est-ce que le jardin arrose la pluie D'après vous, est-ce que c'est une phrase qui a un sens ?« Le jardin arrose la pluie. » Non, alors tombe la forêt, la laisse sûr. c'est pas une phrase, même qu'il commence par une majuscule et se termine par un point. Parce que, euh, tout simplement, les mots ne sont pas en ordre. Tombe la forêt, la laisse sûre. Le jardin arrose la pluie, c'est la même chose. C'est pas une phrase, même qu'il commence par majuscule et se termine par un point. Ce n'est pas une, une phrase. La phrase est une suite de mots qui a un sens, comme l'exemple de ⁇ La neige tombe sur la forêt ⁇ Voilà. La neige tombe sur la forêt. Le soleil brille sur le lac. La pluie arrose le jardin. La pluie arrose le jardin. C'est une phrase qui a un sens. Je comprends que la pluie arrose le jardin. Qui arrose le jardin C'est la pluie. Que fait la pluie La pluie arrose le jardin. Que arrose-t-elle La pluie arrose le jardin. Elle arrose le jardin. Alors La même chose pour la, la neige tombe sur la forêt ou le soleil brille sur le lac. Alors, quelle étiquette avez-vous écartée Alors, on a écarté. Euh, Temps forêt. Non, non, ce pas une phrase. Et le jardin rose la pluie. Le soleil brille sur le lac, il se répète ici deux fois. Le soleil brille sur le lac, il se répète ici deux fois. D'accord Voilà. Pourquoi on, pourquoi on a écarté ces étiquettes parce que tout simplement c'est pas une phrase même qu'il commence par une majuscule se termine par un point parce que tout simplement il n'a pas de sens voilà la phrase a toujours un sens merci à la prochaine